Perso, je suis modéliste depuis longtemps, donc je fais des petits avions. L'idée que j'ai eue, c'est de me dire, mais on, finalement, on parle de l'hydrogène, on, on connaît bien l'hydrogène dans les voitures, on a, on a des voitures hydrogènes, on, on roule avec, on remplit, etc. Mais on ne le fait pas voler. Et il y a plein de projets de faire voler de l'hydrogène. Je me suis dit, mais si on pouvait montrer un objet qui vole grâce à l'hydrogène, ce serait quand même super sympa. C'est un avion qui fait 3 mètres d'envergure, 3 mètres d'envergure. Avec sa pile à combustible et son réservoir complet prêt à voler, c'est un avion qui fait 22 kg. Donc il a une capacité d'emport de 2 kg. L'énergie embarquée, en termes d'hydrogène dans, ce, dans cet avion, on va dire dans ce modèle, c'est 3 litres d'hydrogène avec une pile à combustible de 1 kW. Et ça lui, permet, ça lui permet de voler environ 1h30. Ce qui manque toujours au drone, c'est l'autonomie. Le même avion en électrique, pour le recharger, pour avoir une autonomie de 30 minutes, c'est une heure. En hydrogène, c'est 5 minutes pour une heure et demie d'autonomie. Quand je l'ai vu voler pour la première fois, peur. <rire> peur de le casser surtout. Mais par contre, le plaisir pas de bruit enfin simplement le bruit de l'hélice euh, et puis voir voler cette machine qu'on a construite ici c'était génial ça c'était génial